Et cette parole qui sort en lui, venant de toi, transforme, béni, restaure une vie cet après-midi au nom de Jésus. Je vous pose contre cette force qui glorifie pas ton nom, Seigneur, quel est le seul nom du nom de Jésus soit élevé et glorifié. Nous avons prié ainsi par le nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez se lever là comme les pauvres Lève-nous, s'il vous plaît. Si tu ne si s'entraînes pas, toi Et salue un peu celui qui est à côté de toi. Dis-lui, on va écouter la parole de Dieu. Alléluia bonjour. Bonjour. Bonjour bonjour bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, papa. bonjour, quest Bonjour, bonjour. Ok, sans plus tarder, je vais appeler notre papier, la clare pour nous du Seigneur. ce dimanche Ce dimanche c'est pas un dimanche comme tous les autres dimanches et toi qui es ici sache le que tu es béni en ce dimanche parce que c'est un dimanche spécial parce que c'est un dimanche spécial pour s'accomplir ce que nous pouvons toucher et palper c'est que le Seigneur a dit durant plusieurs nuits de prière s'accomplir. Une fois nous étions ici pendant la nuit de prière Dieu avait dit au pasteur parmi les couples de l'église parce que nous étions en train de prier pour les couples de l'église pour ce qui concerne la conception. Nous et le Seigneur dira au pasteur, je donnerai des enfants au couple. Et je donnerai à certains des jours. Et aujourd'hui, nous avons nous, nous a, nous a béni. Et aujourd'hui nous sommes bénis. Mon de voir l'accomplissement de voir des jumeaux parmi nous pour dire que pour dire que le Seigneur ne ment pas et ce que Dieu a dit il continue à l'accomplir déjà il y a de cela deux il y a déjà deux couples qui sont bénis et et leurs femmes ont des enfants sont enceintes pour dire que quand on a Veillez des prières. Cela pour dire que lorsque nous sommes réunis en prière, viens prier avec nous. Parce que yo. Et là, Dieu te verra. Et, yo. Et Dieu te parlera. Pour cela là. Voilà pourquoi je disais que ce dimanche est spécial. Parce que, Parce que nous voyons ce que Dieu a dit. Ça a je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Ça fait trois dimanches. Il y a de cela trois dimanches On parle sur notre thème Qui On parle sur qui enverrai-je Amen Et verset clé n'abit sous Esaïe chapitre 6 Et notre verset de base se trouve dans le livre d'Ezaïe chapitre 6 5 à 8 Le verset 5 à 8 Ésaïe 6, 5 à 8, je lis la parole du Seigneur. Amen. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Pardon, pardon, Stécie, s'il vous plaît pour honorer la parole de Dieu. C'est bon. Je lis la parole du Seigneur, Ésaïe 6, 5 à 8. Amen. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures.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 ça fait trois dimanches passés. comme je viens de le dire il y a de cela trois dimanches passés, on est en train de parler sur ce thème Et... le Seigneur a préparé des personnes qu'il avait choisi pour qu'il puisse parler de sa part c'était bien. vraiment c'était bien moi j'ai commencé. La sœur Fifi est venue en deuxième point. Et troisième dimanche, Sœur Stécie est intervenue qui s'était aussi merveilleux. Et le troisième dimanche, c'est la sœur Stécie qui a intervenu, c'était pas mal Parce que Nzambazo continue d'une manière d'une autre. Parce que le Seigneur continue à parler d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, c'est la fin, nous clôturons sur ce thème. Et Naebi Première, dimanche, Je crois que toi qui es en ce lieu depuis le premier dimanche Tu es béni par ce message tous les dimanches que le Seigneur est en train de Bible te donner La Bible dira qu'Esaü recevait une vision Et dans la vision qu'Esaü a, on lui montre la gloire de Dieu on lui disait que le pont de la robe de Dieu remplissait le temple. Et comme de... à l'époque, interdit Comme on disait, comme la Bible disait à cette époque, que toute personne qui voyait, le, le voyait Dieu ne devait plus vivre. Et que pouvait dire malheur à moi parce que j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu assis sur son trône et tout autour de lui les anges. Et la Bible nous dira qu'un des anges qu'on appelait Séraphin a touché mon okoya. Il vient, il toucha la bouche des anges. Parce vagues. que la gloire catégorie Parce que il y a des ces catégories des anges. Et chaque ange service des Et chaque ange est doté d'un service. Bible la présence bazar. On nous dira que dans la présence de Dieu, on trouve des chérubins. On trouve les séraphins On trouve les, on trouve les anges, on trouve les anges. On trouve Gabriel On trouve l'ange Gabriel. La présence en basant la service naï. Et chaque ange dans la présence de Dieu rempli une fonction bien précise. Nous Gabriel, toujours un message. Nous voyons que l'ange Gabriel est celui qui vient délivrer un message. Il est celui qui est venu annoncer à Marie qu'il enfantera le même Messie. ange Gabriel, est au Jean C'est le même qui est venu parler de Jean Baptiste. Nous avons l'ange Michaël. On verra l'ange Michaël. Le ciel, Lorsque le diable a désobéi au ciel, Dieu envoya l'ange Michael pour chasser Satan. Et, le et les chérubins. Ils sont des saisons, Ils sont là pour contempler et dire la sainteté. Ça de combien Dieu. plus ça. Dire et proclamer, comme les voilà pourquoi il a permis que l'un des chérivants a touché Esaïe qui touche Esaïe afin qu'Esaïe a comme un pire devant Zambi. Afin qu'il devienne pur devant Dieu. Amen. Amen. Qui j'enverrai-je Il dit qui enverrai-je Cette question cet après-midi. Cette question cet après-midi c'est pas une question qui est destinée seulement aux pasteurs. au pasteur après question cet après-midi. Et Ne doit pas seulement être le fardeau des personnes mais qui une question après-midi. Mais cette question cet après-midi. Cela doit être la préoccupation de tout chrétien. Parce partout dans Parce que Dieu nous appelle à être de ceux qui répondront de la bonne nouvelle partout parce que au monde. Dans église, parce que nous voyons dans l'église la mission les gens voient que la préoccupation d'accomplir la mission de Dieu cela est destiné à une certaine catégorie de gens. mais nous cela ne nous concerne pas. Cela est la simplement attribué à ceux qui passent devant charge bonne nouvelle qu'ils prennent cette charge afin d'apporter bonne nouvelle et lorsque nous lisons le livre d'Esaïe, nous voyons qu'il n'était pas responsable dans l'église. Part. Dieu a pris Esaü quelque part Dans certains commentaires bibliques Lorsque le Seigneur montre à Esaü cette vision On dira qu'Esaü était secrétaire dans le palais roi royal Du roi qui est en train de régner à cette époque Et il dira qu'il va marcher pour nous dans certains langages, ce va marcher pour nous. Ils nous disent, ils nous disent hein, qui va marcher pour on nous. On dit que Dieu est en train de chercher les porte-parole pour aller emmener la bonne nouvelle. Le porte-parole est celui qui emmène le message de celui qui Porte-parole message Le porte-parole. Celui qui se fait la voix d'un groupe. Nous avons les porte-paroles du gouvernement. Lorsqu'il se présente pour parler, il ne parle pas à titre mais à personnel. Il gouvernement. Mais il parle au nom du gouvernement. Et cet après-midi, Dieu aussi cherche des personnes qui, vont, des les par les qui vont être des porte-paroles. Qui vont parler de la part de Dieu au peuple. Amen. Nous disons Amen Et nous lisons dans la, la Bible dans sa profondeur Nous verrons que parmi les prophètes qui sont dans la Bible Mon côté aucun d'eux n'était d'accord de faire l'œuvre de Dieu lorsque Dieu le choisit Parce que les gens se trouvaient Un signe de servir Dieu. Se voilà pourquoi Esaü dira malheur à moi parce que je suis un homme Or kenza mepona e atala ka catégorie a Alors que Dieu pour lui ne tient pas compte de la catégorie d'une personne. Et selon nous les hommes tendent à penser que pour servir nous avons la trois fois cinq. Et nous les hommes nous avons tendance à croire que pour servir Dieu nous devons être trois fois cent. Il faut nous à la motumoro naza imparfait. Nous devons être des personnes qui sont parfaites. Or kenza mepona ka motu o ya lingi. Alors que Dieu choisit celui qu'il veut. Sonza mepona e ayebi pourquoi a si Dieu te choisit, il le sait pourquoi il t'a choisi. Si Nzamba Pongo est que osé impur, yémo a comme il soit pire. Si Dieu te choisit et que tu es impur, lui-même se chargera Dans de te rendre pur. Lorsque ils avaient vu la vision, la Bible Zola Bazar a qui impur. Lorsque ils avaient la vision, ils se dit je suis impur. Parce que conscience na yémo Isaac on reprochait que Azam mutamassum. Parce que on te sa conscience le reprochait de son état de pécheur mais Dieu le choisira peut-être que toi aussi en ce lieu Dieu t'appelle et te choisit d'une manière ou d'une autre Dieu t'appelle de différentes manières mais tu en dis sur ton cœur Dieu n'a pas besoin de personnes capables Dieu se sert de ceux qui sont incapables pour les rendre capables Dieu se sert des faibles pour les rendre forts Mathieu, le livre de Matthieu chapitre 4, 4 18 à 22 Matthieu 4, 18 à 22, je lis la parole du Seigneur. Amen. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre. André, son frère, qui j'étais enfilé dans la mer car ils étaient, ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Oui. Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, de là était allé plus loin. Il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui reprirent leur filet. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Parole du Seigneur. Amen. Dieu ne cherche pas seulement des personnes capables Mais oui. Mais Dieu cherche même des personnes dans Incapables gens, des personnes Dieu cherche même des personnes faibles dans Pourquoi la société Matthieu 4, 18, Pourquoi Matthieu 4, 18-22 Parce, Parce que ici Jésus Avant qu'il ne commence Il sa mission, Il commence par sélectionner les disciples La Bible nous dira Qu'il est allé chercher ces quatre pécheurs Ce sont là les premiers disciples Que Jésus là, a pris. Et lorsque je vais dans les commentaires bibliques On nous dira Ces pécheurs à l'époque C'était des personnes de vie moyenne De classe moyenne c'était des personnes de Capernaum. Ils allaient pour faire leur pêche à Galilée. Ils avaient une vie de classe Mais moyenne. Mais pourquoi Seigneur va pêcher Mais pourquoi le Seigneur va chercher Tandis qu'à l'époque docteur, docteur de la loi Tandis qu'à cette époque se trouvaient les docteurs de la loi. Tandis que va bah, bah, bah, bah, bah, Tandis qu'il y avait des sadiséens et de ceux d'une autre tribu qui avaient la profondeur de la parole de Dieu. Mais Jésus Mais Jésus se tourne vers le pécheur. Bah, Mais des gens de J'espère que Peut-être j'espère que dans les lieux où nous venons. Pour certaines Personne dans la famille lorsqu'on dit que votre soeur ou votre votre une famille, une personne de votre famille a trouvé un pécheur, on s'imagine que personne a une personne de basse classe Mais pourquoi Jésus qui se tourne vers les pécheurs Parce que, na Parce que Jésus avait besoin Quel que soit de niveau, niveau Quel que soit ton niveau Quel que soit ta. capacité à vivre aux hommes aînés, Peu importe la capacité de la m's vie Dieu ne regarde pas pas Dieu prend fait pour les rendre grands Nzamba pona ki ba pêcher oyo Dieu choisira ses pêcheurs Parce que tant la taille et tide nae a bonzamba monique c'est se à azo ba pêcher Parce que lorsqu'il fait son étude dans la danse seigneur parce il voit qu'il veut du gauche tourner vers Parce que ba pêcher bazan a patience Parce que les pêcheurs sont patients Nzamba azo kama n'importe qui de Dieu ne choisit pas n'importe Nousamba azo zo ba to bazaki occuper na ba misala na ba Il vient il choisit des personnes qui avaient déjà leur prêcheur c'est une vie où le soir il est dans l'eau Et le matin il est là pour, pour arranger ce C'est une personne qui a un peut -être planning chargé Peut-être aussi lorsqu'il termine de, de, de ses filets, il doit les vendre son et poisson. peut-être que, peut que toi aussi dans ton cas tu dis que c'est impossible que je serve. Parce que, que j'ai un planning chargé non, avec mes préoccupations. Dieu prend les pêcheurs malgré leur style de vie Malgré son occupation Dieu le choisit pour asservir pour qu'il puisse le faire et ces personnes qui avaient la facilité de tout abandonner et lorsque Esaïe vision et lorsque a obtient cette bible lobé secrétaire royal il était secrétaire Alors, il était occupé par les chefs qui appellent Et lorsqu'il a entendu l'appel, oui, il s'est dit, me voici. Quelle que soit ma préoccupation, Maïo. Peu importe tes préoccupations. Est-ce que tu peux être comme Esaïe cet après-midi? Pour que tu puisses dire, Seigneur, me voici. Peut-être que toi tu es de ceux qui avancent des raisons. Seigneur, tu dois me comprendre. Je travaille deux ans. Je n'ai pas le temps de te servir. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te choquer cet après-midi. Mm. Si il y a un meilleur travail sur terre, c'est celui de servir. Si il y a un meilleur travail idéal sur terre, même si tu pars, Dieu se souviendra des enfants. Après toi. Mais dans l'entreprise où tu travailles, si tu pars un jour, c'est fini, on oubliera ta génération. Mais toi ton problème. tu Toi tu dois juste savoir arranger. On t'interdit pas de travailler. Mais ça, là. Le travail, hein? le cherche aussi le temps d'apprendre pour que tu puisses Parce que y servir. Parce que Dieu t'appelle dans son travail, mais toi tu es toujours un planning chargé. Amen. Amen. Amen. Esaïe dira Mais voici. Il a accepté de mettre de côté le Ati titre qu'il avait au Palais Royal Qu'il aille annoncé la bonne nouvelle quatre Ces quatre pécheurs Ils ont accepté d'abandonner leur travail Ils ont accepté même de laisser ZBD leur père Pour aller devenir des pécheurs d'hommes Nous disons Amen A chaque fois que Dieu choisit des gens pour son service Il n'y a personne qui se dit Je veux le faire de plein gré la Bible nous montrera plusieurs prophètes que Dieu choisit Tout le monde présentait ses incapacités Tout le monde parlait de ses faiblesses La Bible dira à Jérémie Dieu appelle Jérémie pour son service Jérémie commence par donner des arguments à Dieu Il commence par dire Seigneur tu vois je suis un petit enfant Dieu répliquera et lui dira Avant que tu ne sois Dans le ventre de ta mère Moi Dieu Je t'avais choisi Je t'avais consacré Du sein du ventre de ta mère C'est pourquoi je te choisis Comme prophète Pour que tu te lèves Et que tu parles Peut-être que toi si tu es ici, tu présentes à Dieu tes faiblesses qui t'empêchent de servir Dieu fils, Moïse était en train de prendre soin des brebis de Un, Un jour, il rencontre Dieu je Dieu lui dira, j'ai entendu le pleur d'Israël Je te choisis pour que tu ailles sortir que tu ailles sortir Moïse dira Seigneur je n'arriverai pas Je n'ai pas la langue facile Pharaon est une personne qui a un caractère dur Il lui a dit Mais qui, qui fait parler C'est Dieu. Dieu Dieu a conscience de, la, de ton langage Dieu a conscience Il sait comment il va utiliser Voilà pourquoi Dieu lui parlera d'Aaron donc pour dire, pour dire quoi Cet après-midi. Que après-midi. Quelle que soit position a faiblesse. Peu importe la position de faiblesse que tu as. Dieu ne regarde pas la faiblesse. Dieu prendant toi qui es faible. Il te rendra fort pour sa il gloire. Nous qui sommes ici. Si tu regardes notre passé. Nous sommes de ceux qui sont timides. Chez nous on m'appelait prêtre On peut rester 5 jours toi et moi Mais si tu m'entends parler c'est un peu difficile Mais à cause de la parole, mais à cause de, la parole de Dieu Dieu m'a enlevé dans la tienne. Et tu te tiens devant les hommes Tu peux parler de la Peut-être que tu raison après midi à aussi ta raison je ta ta Moi, je n'arrive pas à me tenir devant les hommes pour parler parce que je suis timide. Moi aussi, j'ai un langage difficile, cela ne va nous pas, nous pas nous marcher. Nous position, Mais Dieu a conscience de ta si position. Dans la vie de Gédéon, il n'a même pas eu à combattre pour quoi que ce mais soit. Mais pourquoi Dieu commence par l'appeler Gédéon Parce que Dieu avait conscience du futur. De comment il allait lui doter de force pour qu'il aille combattre Gédéon. Lorsque l'ange appelle Gédéon vaillant héros, Gédéon le mais. Mais généralement, dira dans Israël, dira, euh, dans Israël dans la famille, euh, Nous sommes les plus petits de la famille Moi aussi si on regarde dans ma famille je suis encore le et plus petit Mais comment toi l'ange tu peux venir m'appeler vaillant héros Parce, que, parce héro. que Dieu avait une mission pour nous Et la Bible nous dira Moïse, Moïse il a respecté la mission de Dieu. Il est parti, il a sorti le peuple d'Israël. Dieu n'a pas conscience, ne regarde pas ta faiblesse. Mais fort. Avec lui, tu deviens fort. C'est pourquoi la Bible nous dira. Nous sommes, nous sommes vainqueurs. Plus que vainqueurs. Parce par celui qui nous a aimés. Amen. Et pour servir, Dieu, pour servir Dieu Et pour qu'une personne accepte la mission de Dieu Il faut que cette personne donne à Dieu son cœur J'aimerais parler premièrement sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain en premier lieu pour qu'une personne admette ou accepte la mission de Dieu facilement, pour qu'une personne accepte de servir Dieu facilement, cette personne doit aimer Dieu de tout son cœur Si cette personne n'aime pas Dieu, il va servir Dieu avec plein de Dieu. Dieu avec la Il ne donnera pas à Dieu le meilleur. Si une personne aime Dieu, Alors, servir il va servir Dieu de tout son cœur. Luc 10, 25 à 28. Luc 10, 10, 25 à 28. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus,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 Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Parmi ma prophète, tu es autour de colombien. Parmi les prophètes que nous venons de parler. Malgré qu'ils ont présenté à Dieu leurs défauts ou leurs faiblesses. Ils avaient l'amour de Dieu dans leur cœur. Ces pécheurs aimaient Dieu. C'est pourquoi ils ont tout abandonné. Ils ont suivi pour servir Dieu. Si une personne n'aime pas Dieu à servir une Il ne va pas servir Dieu. Mutoyo alinga rapesa ka. Celui qui aime donne. A opesa les meilleurs ya yemo. Il donnera le meilleur de lui-même. Parce qu'il aime Parce qu'il aime. Bible Logine Jean 3 16. La Bible dira dans Jean 3:16. Nzamba linga ki mokili. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné Jésus pour nous. Pour qu'il puisse mourir en notre faveur. Jésus vient sur terre. A place Il a accepté de prendre sa place. A moi moi. Parce qu'il nous attend en nous. Il a accepté de se sacrifier. Pour nous. La condamnation était pour toi. Et moi. Christ a, a mis en moi avec amour. Christ a avec à Il a croix. accepté de souffrir à moi. Pour la croix. que toi et moi nous obtenions la nous vie servir. éternelle Mais pour que toi en retour tu le serves. Tu commences à donner des conditions. Une personne qui aime Dieu. Il sert Dieu de tout son cœur. A Pesaka le meilleur. Il donne le meilleur. Regardez tant au Regardez lorsque nous partons dans nos travail Peut-être que nouveau. que tu es encore nouveau. Tu as un projet et ce travail te plaît. Tu souhaites qu'on puisse te garder. Tu donneras le meilleur. Afin que les chefs se plaisent. Afin que pour qu'ils puissent t'accorder un long contrat. Tu te bats. Et pour Dieu. Maintenant pour Dieu. Celui qui te donne la vie. Pourquoi à les Pourquoi tu es incapable de lui donner le meilleur Parce que Parce que ton cœur, tu ne lui as pas encore donné. C'est pourquoi tu accordes à Dieu des miettes. C'est pourquoi tu ne donnes pas à Dieu ton temps. Parce que que ton cœur n'est pas pleinement. Parce que pour nous servir Nzambe avec amour. Pour qu'une personne serve Dieu avec amour. Il, faut ça, il doit donner son cœur. Pour qu'une personne serve Dieu avec force. Il, faut ça, il doit donner son cœur. Pour qu'il qu puisse servir Dieu avec toute sa sagesse. Il doit lui donner son cœur. Parce que s'il si donne il a tout donné. Peut-être que tu me diras, je viens à l'église tous les dimanches. Laisse-moi te choquer un petit peu cette Venir à l'église tous les dimanches. C'est pas ça, servir Dieu. Servir, il faut s'engager. Servir, Dieu demande que tu t'engages. Il faut que Satan aille. Tu dois donner le tonton. Ça fait des mois. Ça fait deux mois. On avait des nuits de prière. Vous combien de fois Tu es venu combien de fois Tu a besoin de protocoles. On cherche des personnes pour servir au protocole. Est-ce que tu as déjà pris la responsabilité la responsabilité de prêcher. J'avais la responsabilité de prêcher. Je me suis encore tenu à être au protocole. Parce que Parce que toi tu t'es dit je vais être téléspectateur. après. Quand tu arrives à l'église tout est tout est prêt. Chrétien de l'eau à l'église l'eau la zoia ma concert gospel. Le chrétien d'aujourd'hui se dit, je vais venir à l'église comme s'il allait à un concert. Il a payé à l'entrée. Qu'il entre et qu'il soit comme un téléspectateur. Et que tu puisses lui dire ce qui est agréable à ses oreilles. Que tu puisses lui dire ce qui est agréable à ses oreilles. Ici nous venons rendre gloire à Dieu. Nous ne venons pas pour plaire à Dieu. Si tu es sur la chaise, et tu peux Et tu écouteras la parole qui gloire gloire à Dieu. Ce qui plaît à ton cœur. Oh le culte d'aujourd'hui, franchement, je n'ai pas aimé. Le culte d'aujourd'hui ne peut être pas plus que cela. A parce que tu ne peux ça pas ça servir Dieu. Okay. C'est pourquoi cela ne va pas te plaire. Amen. Amen. des apôtres. La Bible dira dans l'acte des apôtres. L Église et et L'église cohabitait, ils étaient tous ensemble. Kabola Ils dispatchaient leurs biens. Par Celui qui vendait venait présenter aux apôtres Mais parmi on a trouvé Ananias et Saphira Lorsqu'ils ont vendu le chant la Bible dit. Ils se sont entendus hommes et femmes mon nom on va présenter le peu d'argent, une moitié de l'argent. Comme ça, on va garder pour nous une autre partie d'argent. Ananias vient au premier. Devant les apôtres a présenté Devant les apôtres, il présente l'argent. On lui dit. Est-ce tout ce que tu as, vous avez obtenu de la vente de la... On lui dit pourquoi tu as laissé le diable séduire ton cœur. Effectivement. Effectivement. Dieu n'avait pas, pas besoin de l'argent. Mmh. Il avait juste besoin du cœur d'Anania Sala. Qu'il donne premièrement leur so cœur. S'ils avaient donné leur cœur, ils paix. allaient donner à Dieu l'argent avec facilité. Mais, Mais comme ils ont gardé leur cœur dans des mauvaises choses, c'est pourquoi ils ont gardé autre chose. C'est pour cela. C'est pour ça qu'ils sont morts. Dieu a besoin que tu avec, lui donnes ton. Pour servir. Euh, afin que tu puisses le servir. Avec amour. Avec amour. pour avons <coughs> sa âme. Dieu a besoin que tu donnes aussi ton âme. Afin qu'il à vivre dans qu puisse vivre avec cela dans l'éternité. Parce que Il y a de ceux qui ont donné leur âme au diable. Dieu a besoin de cela. Aimer Dieu demande l'engagement. Pour construire un monde meilleur. Pour que tu pour puisses construire un monde meilleur. Pour que nous gloire. Pour que Dieu prenne gloire. Mon deuxième point, cela nécessite, demande à la personne qui serve Dieu. Et fidèle. Il doit être fidèle. Ézéchiel chapitre 22 verset 30. Ézéchiel 22 30. Ézéchiel 22, le chapitre 30, je lis la parole du Seigneur. Amen. Je, cherchais, je cherche parmi vous un homme, parmi eux un homme, qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais j'en ne trouve point. Parole du Seigneur. Amen. Nous message Ézéchiel. Dieu donne le message à Ézéchiel. Je cherche un homme Ils se tiennent à la brèche Ils construisent un mur Le mur dont on est en train de parler dans le livre d'Ézéchiel Ce n'est pas le mur visible que nous voyons avec les briques On parle du mur d'une personne parce que la Bible, étant que la pierre t'aulibanga. Parce que dans la Bible, lorsqu'on parle de la pierre, ou.. Cela signifie une personne. C'est pour cela Jésus a Pierre. C'est pourquoi Jésus dira à Simon Pierre. Et Pierre Oyo. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Et lorsque Dieu parle d'Ézéchiel sur le mur. Dieu ne cherche pas un mur fait des hommes de briques, mais il cherche une personne fidèle. Mais une personne qui va être fidèle à intercéder pour le pays. Qui intercède pour le pays. Merci Seigneur. Dieu cherche une personne qui va être fidèle. Aza, comme intercesseur, il qu'il soit comme intercesseur du pays. Ça, là, la fidèle au poste. Qu'il soit la fidèle au poste. À prier jour et nuit. Qu'il prie jour et nuit. C'est pour cela Bazolobila C'est pourquoi on utilise la métaphore. Parce du que Soto ça il y a clôture parce que à l'époque. Hein, parce que lorsqu'on fait un mur de clôture à l'époque. À l'époque euh, bah, bah, pays natal bah, cité par les À cette époque là les pays étaient clôturés. Ils construisaient des murs. pour C'est par là que nous entendons parler du mur de Jéricho. Parce que la ville de Jéricho est en Et lorsqu'on parle du mur ici, on parle d'un homme. Une personne qui se tiendra à Une personne qui se tiendra là pour intercéder pour lui. Parole créatrice. Parole créatrice. Dieu cherche un intercesseur fidèle à la fidèle la poste qui sera fidèle servir jour et nuit qui servira jour et nuit sa raison qui n'avancera pas de raison du travail qui sait répartir son temps entre les choses de Dieu et son temps en lui car il n'y a personne il a dit car il n'y avait personne Osa pour sa œuvre tu veux que cette œuvre avance mais l'Éternel cherche des hommes mais Dieu cherche des hommes Matthieu chapitre 9 35 à 38 Matthieu 9 35 à 38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 à ses disciples. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Parole du Seigneur. Jésus avait la compassion de ses hommes. A prêcher toute la journée. Il était là et prêchait toute la a journée. Il a guéri les malades. Mais les gens n'arrêtaient pas d'accourir. Il a dit aux disciples prier afin que, maître afin que le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers. Tu es là, tu es un serviteur, es là, es un serviteur. pour que l'église parole créatrice puisse évoluer. Cela ne dépend pas forcément du pasteur. Parole créatrice c'est une grande moisson Cela dépend de toi et moi Si nous aimerons nous donner Nous nous lèverons pour servir Tu attends que le Seigneur envoie d'autres personnes Jésus a à Jésus, voyant la foule venir. Il a vu le travail qu'il a fait il, il a regardé les disciples. Il regarde un peu plus loin. Il regarde et le nombre de disciples. Le travail est énorme. Parole créatrice est énorme. Mais il a plus il y a toujours, on se dit, c'est eux, c'est à eux de le faire, c'est toujours eux qui doivent Mais le faire. Mais nous on va être là juste pour observer. Un jour, les scribes et les pharisiens. Un jour les scribes et les pharisiens. À l'entrée triomphante de Jésus, ils disent à Jésus. Dis à tes gens d'arrêter de faire du bruit Christ leur dira si eux ils se taisent Dieu va se servir même des pierres Ils vont faire du bruit Pour dire que nous allons aussi citer partout si toi tu ne fais pas Dieu va susciter des gens Et si toi tu ne veux pas servir Laisse-moi te dire cet après-midi Laisse-moi te dire en cet après-midi Dieu suscitera des ouvriers Qui viendront servir la parole créatrice Et lorsque la gloire arrivera Tu vas rester en parlant de toi dans le temps Et Tu diras c'est nous qui avons commencé cette œuvre. oeuvre à tu, On te demandera tu étais Aaron Zambala pour Sanayo. Dieu a besoin de toi au servir. -il. Que tu le serves. Est-ce que cet après-midi. Est-ce que cet après-midi? la parole créatrice. Dieu s'il parcourait la parole créatrice. Il pourra compter sur toi comme Jérémie à Jérusalem. Si Dieu parcourait parole créatrice. Il peut compter sur toi comme Ézéchiel. De ceux qui étaient en déportation à Babylone. Benza Besoka telle parole créatrice. Et si Dieu regardait dans parole créatrice? Abi na om mon amout touté. Il regarde et dit je ne trouve personne. Parce que, les bras. Parce que toi tu t'es dit je me mets de côté. Parce que dit, pour le siècle présent. Parce que toi tu t'es tu veux t'acharner pour le siècle présent. Et je travaille dur pour épargner pour ma descendance. Que je, je travaille dur pour leur acheter une maison. Que je, je, je leur laisse un compte assez conséquent. <coughs> Écoute cet argent demain peut poser un problème entre entre les enfants travaille pour que tu leur laisses de l'argent dans le compte et servir Dieu aussi na motema au bimba et servir Dieu aussi de tout ton cœur afin que ce même pour que afin que même si cet argent se Zamba finissait Dieu se souviendra parce que de parce que toi tu l'as servi de tout son cœur Dieu se souviendra parce que de parce que tu te donnais son, son tu gagneras au sentible dans ce, tu gagneras au senti dans ce ciel au et au ciel tu auras la couronne au de gloire serviteur fidèle il dira toi serviteur parce que tu as accompli la mission pour laquelle je t'ai envoyé sur terre Écoute, évite qu'un jour le Seigneur te rejette qu'il dise de toi vous mauvais vous serviteur. Les talents que je t'ai donné, qu'est-ce que pour tu en, que as fait? en fait Tu allais les offrir sur pour terre pour servir vous pas besoin et te, et te mettre au service de tes propres désirs. Que le bon sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous inclinons nos têtes. Pour tout ça. Que nous puissions prier. Le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. 22 Et quand les jours de leur purification remplissent, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie portaient à Jérusalem pour les présenter au Seigneur. Amen. Nous en tant que église, On ne baptise pas les enfants. Amen. Amen. Les enfants, comme moi j'ai la petite dédie, sont sans défense. Voilà pourquoi Jésus dira, c'est lui qui veut entrer dans le royaume des cieux. Il doit être comme un petit enfant. Amen. Tu peux le faire mal maintenant tu l'appelles, il va venir encore. Tu peux le crier dessus, le taper, tu l'appelles, il va venir encore. Parce qu'il ne sait pas les mal. Et on baptise pas un enfant. La Bible dit, lorsque Joseph et Marie, ils ont amené Jésus à Jérusalem, c'était pour le présenter au Seigneur. Cela si veut dire, c'est toi, qui nous a donné cet enfant, nous les présentons, nous les remettons entre tes saintes mains pour que toi tu le protèges. On regarde plusieurs fois sur les réseaux sociaux, on voit combien les nounous à la crèche maltraitent les enfants. J'ai toujours dit, tu peux protéger ton enfant quand tu vois, mais pendant que tu dors, des fois tu oublies que tu as un enfant. Tu oublies même le couleur du vêtement que toi-même tu as porté. Mais lorsque tu amènes ton enfant devant Dieu, la Bible dit, il ne dort ni il ne sommeille. Parce que c'est lui qui peut protéger ton enfant. Donc l'acte que nous voulons faire, ce n'est pas un baptême, mais c'est pour prier et présenter cet enfant là. Amen. Et moi, je suis reconnaissant à Dieu parce que c'est c'est toute première fois que nous accueillons les jumeaux dans notre église. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer Dieu très fort quand nous accueillons les jumeaux? Maman Fanny, a porté des jumeaux. Amen. Un jour, on priait ici, on priait, on priait, on priait. Dieu me parlait et m'a dit, vous aurez des jumeaux dans l'église. Et ça sera un signe où Dieu va ouvrir des choses dans des couples. Amen. Je ne sais pas qui m'avait dit que Maman Fanny... Elle avait, je ne sais pas, un garçon ou une fille, je ne sais pas. Et quand elle a accouché, elle m'appelait et m'a dit, Pasteur, j'ai eu des chiens. J'ai dit, Seigneur, merci. Amen. Vous savez, c'est d'abord c'est un miracle d'une maman porter des enfants pendant enfin, neuf mois et que tu le vois encore. C'est un miracle. Amen. Et c'est un miracle de voir des jolis bébés Amen. devant toi. Amen. Amen. Écoutez, je vais t'annoncer une chose. Ça, c'est un signe de la bénédiction pour toi. Amen. Toi qui n'as pas encore conçu, soit tu tenté de perdre. À cause de ces signes, Dieu te bénira. Amen. Voilà pourquoi j'avais dit si tu as l'occasion d'obéir ou d'offrir quelque chose à ces jumeaux, faites-les. Une bénédiction, en les Amen. Amen. Amen. Et je suis content de voir aussi Papa. Amen. Parmi nous. Je suis honoré de vous voir présent. Maman bon, m'avait dit qu'on va présenter l'enfant. Je lui ai dit, seul, je ne prie pas pour les enfants. Si tu viens seul à l'église, je ne le ferai pas. Tu dois être accompagné avec la personne qui a donné la sémence. Amen. Si elle vient et me présente l'enfant, et si papa n'était pas était pas d'accord. Pasteur, pourquoi tu as prié pour mes enfants? C'est mes enfants. C'est vrai, des fois, je suis accusé à certaines personnes. Pasteur, pourquoi tu ne veux pas accueillir mon enfant? Je ne peux pas. Il faut que la personne qui a donné la séance soit d'accord. Vous soyez d'accord et vous veniez ensemble. C'est par là que je vais prier pour vous. Personne ne me condamnera. Amen. Amen. J'avais pas eu l'occasion de connaître les noms exacts de leurs enfants totalement. Ils vont nous annoncer les, les noms complets. Je demanderai à papa les noms euh, des enfants. Sylvia. Sylvia. Sylvia Ndosiba. J'imagine que c'est une fille. Hein? Oui oui, D'accord. Et. Oui, a Silia Ndosiba Et Noah Ndosiba Amen. Amen Ok On va prier On va prier pour euh, Pour elle. Et au moment où Je vais prier pour elle euh, Je demanderai à Maman Jenny Et à une autre maman Qui euh, veut bien porter notre enfant que je puisse aussi prier pour les couples et toi là où tu es, prépare quelque chose pour bénir ses enfants Amen, Amen. Amen. Est-ce que l'église on peut mettre justement à la première droite et déclarer des choses ma famille vous pouvez vous aginuer et vous nous donner des enquêtes Donnez-moi l'adoration, s'il vous plaît. Père Saint, par les noms puissants de Jésus, Seigneur, je prie pour Sylvia Dossiba. Seigneur, je crois par les noms puissants de Jésus. C'est toi qui as donné, Seigneur, des gloires, cette bénédiction. Et ainsi, signe de reconnaissance, reconnaissances, Seigneur, ses parents. Les a amenés, Seigneur, dans ta présence pour dire que Seigneur, c'est toi nous ont donné cet enfant. Et nous les remettrons entre tes de saintes. Père, en qualité mort. de ton serviteur, je déclare que cet enfant soit protégé par ta main puissante. Et, et nous on reconnaîtrons, Seigneur, bienfait. de bienfait. Ton c'est miracle, Seigneur, dans tout ce que tu as fait dans les monde J'aime tu qu'il soit protégé par toi. Dans Toutes les profondeurs, Seigneur des gloires, la haut Seigneur des gloires, Au niveau des crèches, à l'école. Père éternel je les détruis au nom puissant de, de Jésus. Seigneur des gloires, que toi le seul. Que tu sois la seule protection. Que tu sois la seule protection dans la vie de ces parents. Seigneur, qu'elle soit un qu soit un canal de bénédiction, Seigneur. Dans la vie de ses parents. Seigneur, ce qui ne marchait pas à cause de leur arrivée, Seigneur, dans ce couple, marche. Par le nom de Jésus. Tu as dit. A Josué ne tiendra de bon pouco moi. Tant que tu y vivas, Je serai avec toi. Père Saint. Je déclare que cette promesse, que cette parole soit attachée à cet enfant, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je le bénis. Je la bénis au nom de Jésus. Comme dit la Bible, Jésus-Christ a grandi dans la sagesse dans l'intelligence et dans le statut ce n'est que cela soit ainsi dans la vie de cet enfant. par le nom de Jésus qu'elle grandisse dans la sagesse qu'elle grandisse dans l'intelligence et qu'elle grandisse dans le statut Seigneur des femmes puissantes Seigneur des mers au nom de Jésus Jésus. Noah Nociva. Seigneur, c'est un garçon très intelligent, je déclare. La Bible dit Jésus, Seigneur, il est grandi dans la sagesse l'intelligence, et dans le statut. Seigneur, que cela soit ainsi dans la vie de cet enfant. Seigneur, je m'oppose contre toute maladie. Toutes les communications, Seigneur, pour... Contamination, que ce soit dans les crèches ou dans les écoles, vrai, Père, dans les cramps ou dans le bus, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Esprit Dieu Saint, Dieu glorieux. Son arrivée dans la vie de ses parents. Que les choses qui ne vrai, marchent pas marchent. Par le nom de Jésus. Qu'il soit un signe de bénédiction. Soit un signe de faveur dans la vie de ses parents au nom de Jésus. Père, la terre un jour, tu as dit à Josué, il ne tiendra devant toi tant que tu Je serai avec toi comme j'ai avec Moïse. C'est bien que cette promesse soit attachée dans cette mort. par le nom de Jésus. Je les bénis. Je les bénis. Je les bénis. Au nom nous de Jésus. Que ta main puissante Que ta grâce Que ta compas, puisse Que ta main la sortir Que ta de Dieu vient, c'est là nous t'accueillons Esprit Merci. de Dieu vient, c'est là. Toi qui as béni Seigneur des gloires, cette famille, nous prions au nom du sang de Jésus. Jésus. Que tu puisses donner aussi la provision à cette famille. Seigneur, la capacité, la possibilité, Seigneur, de s'occuper et de, de, de faire grandir enfant, ces enfants. Seigneur des sur ton chemin. Parce qu'ils ont accepté espère éternel. De retourner, de revenir vers toi pour présenter ces enfants. Seigneur, laisse que tu Seigneur, le bénir. Ouvre des portes, Seigneur, des gloires Ce ceux qui manquait, Seigneur, qui puisse avoir des opportunités. Qui ne manquait rien, Seigneur, pour donner à tes enfants à manger, à boire avec Dieu. Seigneur, pour les ramener à l'école. Pour les, Seigneurs, Seigneur, les, peu, les ramener dans le chemin de Dieu. Je prie au nom de Jésus, Seigneur, des gloires. Et ce couple de deviens sois un couple béni. Sois un couple béni. Nous Soit un couple béni, En tout. Esprit Esprit de Seigneur, je prie de ta grâce sur rabonde vendre dans et que ta main, que ta main... émerge sur eux. au nom puissant de Jésus-Christ et des me... la... Dieu saint pour sais que ce, ce Seigneur des gloires se couple et vont toucher que cela là... prospère que cela soit vu parce que ta main est sur eux est là... la Bible dit parce que la main de l'éternel était sur Joseph Joseph a prospérer c'est là que Joseph fait toucher, prospérer, Que cela soit ainsi dans l'air. Esprit de Jésus, Dieu vient. Seigneur, là ainsi, nous, nous avons ainsi. Nous avons ainsi. Et nous serons là pour vous soutenir aussi dans nos prières. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen. Pour clôturer, C'est samedi, nous allons commencer notre séminaire. Ne soyez pas étonnés parce que peut-être tu n'étais pas là. On va recevoir un pasteur Sainte là. C'est Saint père. C'est un, un très bon enseignant. Je t'encouragerai d'être là. Samedi à partir de 17h jusqu'à 19h. Vous savez, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait, fait des séminaires. Là, on va retourner à à répondre à notre année par la grâce de Dieu que tout le monde rentre en vacances et nous allons terminer l'année avec euh, avec une autre vitesse donc samedi les 3, nous sommes ici à partir de 17h jusqu'à 19h et dimanche, nous allons euh, clôturer notre séminaire de 13h30 à 16h tu reçois l'invitation sur WhatsApp Essayez un peu d'inviter certaines personnes. Nous avons l'habitude de les recevoir Pastel Anga Betty. C'est vraiment la vie proche de Pastel Mon père, votre père. J'aimerais bien que vous puissiez recevoir cet homme-là bien. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne bénissez surtout pas mes à mener quelque chose pour pouvoir bénir cet homme-là. C'est un papa pour nous. C'est une très, très grande bénédiction. Je ne veux pas parler plus. Mais si tu seras là, tu comprends, c'est un bon prédicateur, c'est un, un, euh, un bon euh, euh, enseignant. J'ai déjà eu quelqu'un qui va euh, prendre la charge de son hôtel. Je ne peux pas le mettre chez moi à la maison. Et je cherche quelqu'un qui va me dire qu'il va acheter les billets. Il habite à Nantes. Il habite à Nantes. Je cherche quelqu'un qui va acheter les billets. J'avais regardé ça l'aller simple, ça nous a coûté à peu près et un euro. J'ai vu l'autre des 63 euros, mais ça va faire au moins plusieurs heures. On ne peut pas le mettre dans plusieurs heures. Donc on doit les respecter, on doit les donner cette considération. La Bible dit qui reçoit un prophète, la qualité des prophète, il va aussi recevoir le bénédiction d'un prophète. T es disponible pour acheter son billet, viens rapidement me voir après le après culte, avant que je puisse faire sortir l'argent de l'église. Je veux que toi tu puisses avoir cette bénédiction. Viens me voir, dites que le pasteur, je vais acheter son billet. Tu peux aller tout seul, je t'envoie ses euh, coordonnées. Tu achètes juste des Nantes, Lyon, Lyon, Nantes. Donc vendredi soir, il va arriver ici et dimanche, il va retourner. J'ai déjà quelqu'un qui avait pris la charge d'acheter, euh, euh, de payer l'hôtel. Ça reste que toi. Avec tout ce que Dieu fait dans ta vie, euh, je pense que le paix que tu peux acheter le bien pour cet homme-là, ça sera une bénédiction. Amen. Est-ce qu'on peut accueillir ceux qui sont venus pour la première fois rapidement? Mettons-nous debout. Si vous êtes entré ici pour la première fois, pour la première fois, est-ce que vous pouvez mettre debout, s'il vous plaît, s'il vous plaît? Merci, que Dieu vous bénisse. Je demande l'amour du Seigneur. Je demande l'amour du Seigneur. Dieu, si tu n'as pas là où tu peux prier, là où tu es assis, c'est ta place. Et après les cultes, n'allez pas trop vite, on va parler juste des minutes avec les pasteurs. Amen. Amen. Prends ton offrande là où tu es, prends ta dîme, je vais prier. T'as ton offrande, ta dîme, tu le prends, je vais prier. Père Saint, j'ai du merci pour ta grâce, pour ton amour. Bénis Dieu Saint le digne. Bénis les actions des grâces. Bénis les offrandes. Ce n'est que ceux qui montent, bénis-les aussi. Par le nom de Jésus. élève toi là où tu es, tiens, lève tes mains. Lève-toi là où tu es, s'il vous plaît. Nos yeux fermés, nos yeux fermés, lève juste tes démarches. Père Saint, toi qui as commencé avec nous, nous voici à la fin. Seigneur, Dieu bénisse ces peuples de Jésus. Ceux si qui étaient malades, qu'ils soient guéris. Ceux qui avaient des problèmes, c'est qu'ils soient libérés. Et que ta main puissante, Seigneur, intervienne dans la vie de chacun. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous commençons le séminaire Jésus. C'est samedi. Seigneur, que nos cœurs soient touchés de venir et à inviter d'autres personnes pour la gloire de ton Seigneur. Je bénis, Seigneur, la journée des chèdés pour la prière. Et je bénis, Seigneur, des gloires, la rentrée pour les enfants. Par le nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, toi qui étais venu avec nous, rentre avec nous dans la paix. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi pris par la gloire et nous disons, Amen. Amen. Ramenez-moi tous les enfants devant, s'il vous plaît. Ramenez-moi les enfants rapidement. Pendant qu'on donne les offrandes, la musique s'il vous plaît. Ramenez-moi tous les enfants, je vais prier pour eux. Notre terre s'est avancée. Ils vont faire la rentrée. Ramenez-moi les enfants, s'il vous plaît. Les moniteurs s'il vous plaît. Donnez les offrandes, les enfants passent devant. Et bon de louer Dieu. Alléluia. ces enfants puissent distinguer, la sagesse, l'intelligence les accompagnent. J'ai détruit l'esprit des accidents, des maladies, des contaminations, des fièvres et compliquées. Je le détruis au nom de Jésus. Que leur Seigneur entrée soit pris au fond de tête, au nom puissant de Jésus. Que ce soit des enfants Seigneur qui sont attachés à ta parole, qui écoutent ta parole et qui sont obéissants dans tes bonnes choses. Toute personne, Seigneur, qui cherchera à faire mal contre ses enfants, qu'il soit confondis et dévoilé par le nom de Jésus. Père, comme ton serviteur, je le bénis. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi pris par la foi et nous disons Amen. Amen. Que Dieu le bénisse. Bon dimanche et rentrer bien dans la paix du Seigneur. Aider les couches pour pouvoir apporter l'air de